Pour ce dixième tuto cadeau, je vous propose un cache-pot qui fera chanter toute personne passant devant. Le tout est de trouver la bonne phrase, impossible à lire sans chanter. Ici, j'ai choisi du Céline Dion. Si vous avez les mêmes références que moi, je vous laisserai défiler une liste de propositions à l'écran. Et si vous les avez toutes chantées en les lisant, sachez que vous avez votre place dans mon cœur. Une fois votre phrase sélectionnée, vous avez fait le plus gros du travail. Ensuite, il vous faudra un cache pot neutre, le mien vient de chez Ikea. Prenez une peinture qui va sur la matière de votre cache-peau, des pinceaux, éventuellement un morceau de papier pour poncer avant de peindre, et un vernis spécial pour l'extérieur pour que tout votre travail ne s'en aille pas avec un coup d'arrosoir mal placé. Donc j'ai commencé par poncer, et puis j'ai fait des couches et des couches de peinture blanche. Comme je disais, le choix de la peinture et du support sont importants, et visiblement, j'avais fait les mauvais. Mais avec de la persévérance, j'ai fini par obtenir quelque chose de blanc et à peu près uni. Pour faire mon motif, j'ai posé un morceau de scotch repositionnable sur le pourtour en évitant d'arracher la peinture. J'ai ensuite peint tout le bas en doré, j'ai ajouté en plus des paillettes par-dessus parce que ça ne brille jamais assez. Pour écrire mon texte, déjà je me suis entraînée pour que l'écriture soit un peu jolie, et pour écrire droit, j'ai mis des repères au scotch repositionnable. J'ai remis des paillettes partout et j'ai verni le tout. Voilà, c'est déjà fini, en dehors des temps de séchage, c'est assez rapide à faire, vous pouvez l'offrir comme ça, ou avec une belle plante à l'intérieur, comme ici avec de l'herbe à chat, ça fait son petit effet. Et c'est fini pour aujourd'hui, dites-moi en commentaire quelle est la phrase qui vous fait chanter automatiquement, moi je vous retrouve demain pour un nouveau tuto cadeau.